Qu'est-ce qui lui prend je autant de si temps de vrai okay. <rire> Bah, disons que <rire> je comprends pas. Ça fait 4 jours qu'elle est morte. Comment ça se fait qu'elle vient pas Comment ça se fait qu'elle vient pas Quoi, elle est morte Hein C'est pas un texte <rire> Dent de sagesse, au. Non, allez, une petite dent de sagesse. Find the newspaper Sebastian consulted. Hmm. Ah oui, il est en mode. Euh, Osef. Hmm. Toujours la classe M. On vient de là Il y a un effet de perspective qui me. qui me trompe l'œil. qui Je ne sais pas, <laughs> Je <ne> sais pas. <laughs> There's something here a note from a certain Sylvia that says, Professor Husher, remember to pick up your typewriter and the rest of your belongings from the library desk. This is the university library. If you need your own space, you can use your office. If Husher left documents in there. It may be worth taking a peek, too. I think this is part of what Hasha was investigating. Let me see. Oh god, did you read that? Argos Legrant, heir to the Legrant family and owner of the LGA Incorporated business conglomerate, has died under mysterious circumstances along with his wife and eight-year-old daughter. It occurred last night at the family's holiday home where well, they were spending part of the spring after the famous magnate's most recent trip. While police remained open-minded in their official statements, and maintained that all lines of inquiry remain open, popular theories suggest that the family fell victim to a violent robbery, leaving the younger daughter, Ariadne, the sole survivor. She is currently safe in police custody. Oh my god, they're all dead. This is a dead end. Husha left some documents at the library. Maybe there's something there. It's all that's left to check. Ça va vite sentir le gymnase dans, dans, dans cette enquête, hein. je, je vous préviens, ça va vite sentir le gymnase. Et tout le monde a bossé, tout le monde a bossé. Euh... Je pars du principe que lui, il chapeaute tout, tu vois. Un petit retour de René. René Je <rire> Il parle fort Pourquoi ils sont nus Oh non Bublé au Non. non. non. Ah, en même temps, ce pas facile. Desk, je vais trouver le bureau le du professeur Haché. C'est encore plus creepy. C'est bizarre d'avoir un vieux livre abandonné au milieu de nulle part. Laisse-moi réfléchir. Au milieu de nulle part... Tu veux dire un vieux livre dans une bibliothèque Ouais, c'est super chelou. Je suis grave d'accord. Oh non, mais... <rire> L'angle de vue de ces morts. Les ordinateurs du personnel administratif, il pourrait s'avérer utile de consulter les registres pour voir qui était présent. et a pris du matériel. Journal date du 27 août. Il est plein de tâches de café. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Une soudaine éclabussure. J'ai jamais renversé un hein, pot de quoi que ce soit. Intéressant, ces livres traitent de sciences occultes. Ils ont ouvert et abandonné sur le sol. Et peut-être professeur Husher qui les lisait. Je parais que c'est l'écriture de Husher, Mais je peux distinguer que les mots que ses notes. Ah. Ouais. C'est une assez grande sculpture. Hein. J'espère qu'elle est bien fixée à ça. <rire> Bonjour, je suis capitaine Pragmatique de la police du Luminol. Oh, et si ça statue! J'espère qu'elle est attachée! Parce que sinon, si elle n'est pas attachée, elle tombe! Si elle est cassée! Oh, j'ai bien fait de venir! Sacrée bibliothèque! Quoi, un livre? Oh, c'est original! Qu'est-ce qu'un livre peut bien faire dans une bibliothèque? J'espère qu'il est bien attaché, lui aussi! <rire> Attention, c'est calme, ouais, ouais, ouais, grave. Des livres en arabe, peu importe pour le moment. Vous savez que le Necronomicon, à la base, est en arabe. <rire> Juste. Oh, je dis ça, je dis rien. Voilà, expression 500 points Gryffindor. Moi j'ai une carte de bibliothèque, ça fait pas ça hein. Ah ça fait pas ça. What? Thank God I'm in good shape. <rire> Et sa seule réaction c'est ah. Ah, manque. Rayon cuisine. Bah, mmh. <rire> du coup, non. j'ai le droit, une fois toutes les deux semaines. Est-ce que tout le monde a remarqué que tout, ouais, que ça, tout a pris euh, 10, 10 milliards de degrés, en fait. Tout, tout a pris, mais... A pris un niveau quoi. Ah. Heureusement que j'ai... Heureusement que j'ai des mollets mmh. J'ose pas avancer, je vous jure pas qui appartient à ce buste, mais il devait s'agir d'une figure d'autorité. C'est comme dans Indiana Jones, Il avait pas le passeport Pas de billet. Je veux aller faire du luminol. Je veux aller impressionner les collègues. Mm -hmm. NON PAS mm -hmm. Dans lequel Atom était généralement représenté comme un disque solaire émettant une série radiale de bras terminés par des mains, chacun de ces mains était un à dire un symbole de la vie des offrandes recueillies, même si aucune image anthropomorphique commune dans la mythologie égyptienne n'a été préservée. Certaines de ces représentations de disques solaires l'ont été dans le cadre de sa révolution religieuse. Akhenaton, pas le rappeur bien sûr, s'est débarrassé de toutes ces représentations humanoïdes. Mais à en croire, ah, avec un accent, en croire de nombreux égyptologues, il a également créé la première religion monothéiste, il a désigné le pharaon comme l'unique représentant du dieu sur terre, dissociant et discréditant ainsi le clergé. Bien que tous ces changements puissent être expliqués comme une conséquence de la situation politique tumultueuse d'alors, la vérité est qu'il existe des points d'ombre à cette explication et que les experts n'ont pas occulté. Par exemple, personne ne sait pourquoi qu'elle a soudainement décidé de révolutionner les temples autrefois fermés, Sombre et où la dissimulation du divin était primordiale en les remplaçant par des temples spacieux et à ciel ouvert pour lesquels l'éclairage était le plus important. Il existe également d'étranges représentations où Aton est remplacé par une figure anthropomorphique sombre ou peut-être opposée à celui-ci, d'où émane également une série radiale de bras, mais dans les mains desquelles l'Ankh n'est pas représentée. Ok. Hmm. Hmm. Dans mon pays d'origine, chaque fois que je devais m'asseoir dans un fauteuil comme ceci, c'était comme temps dans l'offre d'une personne trop puissante pour payer ses crimes. What C'est bon, il y a un truc là-haut. <coughs> J'essaie de voir l'angle euh, J'ai pas envie de descendre par là. Hein. L'image semble intacte. Je pense pas que... Daniel, la toile qui me juge, non, la toile elle est en train de faire... mmh. non, non, je pense qu'il faut pas descendre par l'escalier. J'ai pas envie de descendre par l'escalier parce que je, je, je, je pense, enfin, J'ai pas que c'est un piège, mais c'est euh, on, on la pré-shot. Hein. On, on a sur les moniteurs le danger qui, qui court là-dessus. Je peux roter. Attendez. Elle est marquée en bas. a un de rotage. Ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on préchote le cheminement comme dans un labyrinthe À partir de la descente des escaliers okay. <coughs> ce, sont, ah, ce sont des escaliers là non Ce sont des escaliers Je pense c'est du parker. Non non, non c'est pas du parker vous m'avez pris pour qui <rire> J'ai un stylo J'ai un stylo J'ai même une feuille. On va appeler la mort Pouette. <rire> Je viens de voir la marque. Des écrans. Vous l'avez ou pas Vous êtes plutôt Zony ou Samsung C'est pour savoir. Vous savez quoi on, on va aller voir à quoi ça ressemble. Même si j'en ai pas très très envie. De la mort mais Non, mais il va pas mourir aussi jeune. René Va pas, pas trop vite, va pas, <rire> pas trop vite très bien tout le monde en luminol ici. Oh Il y a aucune info. Il y a aucune info. Il <rire> y a aucune info. <rire> a aucune info On voit que sur les caméras J'espérais, genre, je sais pas, il, il y a quelque chose. Oui, j'ai un plan. Voilà mon plan alors, Dès qu'il s'agit de critiquer les tâches de café, alors, du monde, euh, et, et est-ce qu'ils vont voir euh, le minable que j'ai fabriqué Alors... Euh, on descend on arrive en face de ça au moins on a identifié le truc c'est qu'on arrive face au bureau on est d'accord avec ça donc face au bureau on va à droite on va on n'arrive pas par là bas donc c'est pas le pouet hein. c'est ça donc je refais le plan deuxième plan Jamy On arrive... Devant les escaliers qui réunissent, il y a un mur. À gauche, c'est Pouette. Donc à droite, c'est pas Pouette. Le retour, il est contre Pouette. À gauche, c'est poètes. Là. Ah, oh, c'est giga poète, là. On arrive en face, donc ouais, c'est pas à gauche, c'est à droite. Donc, à droite. Bah, il me faut l'info, là. On descend par les escaliers, on arrive à droite, c'est ok. Au fond, c'est juste très disdain. Il faut qu'on sache ça. Donc, à droite. C'est là où il faut qu'on arrive. C'est vraiment le mur. Elle là... Et à partir de là... Quand enfin, tout le monde arrive là en fait... Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut aller au milieu en fait. Et genre juste rester au milieu. Quand tu restes au milieu... T'arrives au bureau. Et tu fais rien d'autre en fait. Okay. Et concentration. Celui qui mène à la caméra PT. Ok. Ouais, pas trop proche du bureau mec. desk. Et mes sous-vêtements. Natura pas ça. Ok. Sinister Nature. Un ancien volume qui raconte les enquêtes effectuées par le grand et ses compagnons. Et une page I'm taking this book with me. Passe-toi, passe pas, te ne tourne pas, te tourne pas, pas ton dos, pas ton dos, pas. What? I better get the hell out of here. There was another book about Argos Legrant <laughs> in the library. A compilation of research trips written by two of his associates <laughs> in the early 1900s. Sinister nature was a kind of narration of Legrant's frustrated trips in search of paranormal phenomena. With one of the last pages marked by Husha. The cursed concert, Saint Cecilia's Abbey. Saint Cecilia, the patron saint of music. I'm not sure what Hasha wanted when he set out in Legrand's footsteps or how long he planned on doing it, but it was a start, the best place to start looking, before it gets too late. On avait tout bon. Quoi Quoi Qu'est-ce que c'est C'est l'épisode 4 ou c'est là Sébastien. Quoi, on joue un cher On joue un cher On joue un cher à, à Sainte-Cécile. Quoi Mais non <rire> Mais le Mind Game, mais non 54 ans, source de lumière briquet. Un personnage excentrique avec des goûts traditionnels. Est un écrivain prolifique de fiction historique qui combine création littéraire et enseignement est habitué à voyager à travers le monde pour enquêter sur des événements peu connus qui l'inspirent pour ses prochains travaux. Cependant, son dernier séjour s'est avéré très différent des précédents. Ok. Isaac, mon cher ami, vous ne savez pas ce que vous avez fait avec cette boîte à musique maudite. Avant que vous ayez pu m'avertir, nous avions tous écouté la musique. Maintenant, je me retrouve piégé dans une course tragique contre la montre. Wow j'ai eu un pressentiment, j'ai pensé que peut-être... Si je vous rendais la boîte... Bon sang, j'étais si idiot. Nous avons été sottes, toutes les deux. J'ai menti, Isaac. Je suis désolé. Il faut juste que vous résistiez pendant que je monte. J'ai quitté la maison sans le dire à Catherine. Comment j'aurais pu expliquer quelque chose comme ça Je pensais qu'elle ne me croirait jamais, et j'ai eu tort. Et c'est maintenant trop tard. J'espère que vous êtes tous en sécurité euh, sur 10. et que vous trouverez la force de me pardonner. Je dois mettre fin à tout ça une fois pour toutes, pour ma famille, pour vous et pour ma propre santé. Argos le Grand, tout tourne autour de ce nom. C'est la personne qui a fabriqué la boîte et a écrit la mélodie. Je sais qu'il est mort en 1913. Les journaux de l'époque ont parlé d'un violon cambriolage chez lui. Tout le monde est mort, sauf Adrian. L'affaire a été classée mais quelque chose n'est pas logique. L'enquête de police a été beaucoup trop courte. Et les corps n'ont pas été enterrés, mais incinérés. Je crois, je crois qu'ils ont essayé de cacher la vérité. J'ai découvert que le livre Natura Tenebrosa a été écrit par deux collaborateurs de Legrand. C'est de là qu'ils l'ont suivi à travers l'Europe à la recherche d'informations sur des légendes ridicules, toutes aussi invraisemblables les unes que les autres. J'en à affaire dans le livre. J'ai suivi sa trace pendant des semaines, j'ai visité chaque endroit, suivi tous les indices concernant, les les indices concernant, indices. concernant cette mélodie. J'ai atteint la dernière étape de son voyage dans le nord. Je me suis retrouvé dans les ruines désertes de l'abbaye de Sainte-Cécile, désormais recouverte de neige. En 1912 s'est déroulé le concert annuel en l'honneur de sainte Petrone de la musique. Le Grand n'était pas là à l'époque, mais il est venu enquêter juste après. Toutes les personnes qui ont assisté au concert sont mortes ou ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Quoi Et l'abbaye a été abandonnée. Le lien est évident, je sais qu'il doit y avoir quelque chose ici. Un indice qui pourrait être utile. Sinon, je n'ose même pas penser au futur. Je peux à peine distinguer ce qui est réel de ce qui n'est pas. Quelque chose m'observe, me suit. C'est un modo ou un vieux verre. La mélodie continue de me hanter. Elle se répète constamment dans ma tête. À chaque minute qui passe, elle devient encore plus épouvantable et étrangère. Je vois de l'obscurité tout autour de moi et les ombres me guettent dans les recoins. Je vois mon monde se transformer en quelque chose d'autre. Je vois un autre endroit. La figure noire, je ressens son... Elle est ici. Avec moi. 2 octobre 98. Interlude au bout de la route. Time to move. I to Time to move. Les gouttes ont fini par remplir les vieilles. Il y a toutes sortes de crasses. De... Oh, on joue Usher. cher. vous, vous rendez con. La première fois, les escaliers ont dû s'effondrer il y a des années. Je vais avoir moyen de monter dans ce balcon. C'est la première fois qu'on joue. Maintenant j'hésite à longer les murs. Oh, l'ambiance est incroyable, je vous jure. Merde La porte a dû fermer avant. Quand j'ai quitté la pièce, il y avait une fissure. Si seulement j'avais un outil à y mettre. Genre ça Un stylo plume J'ai encore des livres à écrire. C'est ouf l'ambiance qui s'arrive à renouveler. C'est incroyable euh... ça, incroyable. Oh. Un outil permettant de labourer les champs. Assez rouillé mais toujours solide. Ah Je pense qu'on peut ouvrir là. Ok, c'est ça. J'ai ses livres. Il n'y a rien d'utile. On reste désintégré à cause des éléments et d'humidité dans cette pièce. Et je pense qu'on va monter les escaliers. On vient de là. Okay. La, la porte est refermée. Je suis. Et pousse -touffler. tout Tout est parfait, tout est, tout est incroyable, tout est. Mets avis qu'on va revenir ici avec euh, Daniel. On demande s'il n'y a pas un truc. Pour... Oh à ah, les angles. ces feuilles, elles sont là depuis des décennies. Certains de ces livres pharmaceutiques doivent être euh, de véritables joyeux, Joyaux. mais ils ne servent à rien. on dirait un ressort, une sorte de mécanique hydraulique. Je pense que l'eau a commencé à s'écouler quand j'ai appuyé sur le ressort mais n'arrive pas suffisamment pour déplacer cette bibliothèque. Cette musique d'ambiance, je vous jure, elle est incroyable. Elle est incroyable. Des plantes poussent sur ces boîtes. Des assiettes sales que Cette bibliothèque n'a pas été réparée comme les autres. Les cons, mais... Ok, je pense qu'il faut ouvrir en bas. Je pense qu'il faut ouvrir en bas. J'ai beau remettre de, de l'eau ici. Je pense que le passage en bas, avec les planches, il faut les retirer avec son ou, sa ou. De verre casser l'air Si froid. Entre les planches. Il y a un couloir derrière ce mur, on dirait que quelqu'un essaie d'entrer. Ou de sortir. Il y a même mon nombre. Regardez comment c'est ouf. Il y a même mon nombre porté à mesure que je m'approche à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a il y a une suite de mouvements. Cours pas, cours pas, cours mon cœur qui se met à battre. Quand vous, vous entendez un tout petit peu le cœur qui se bat, comme ça, qui bat, sachez que j'ai la manette qui, qui, qui s'énerve. Dites vous qu'à chaque fois, il y a une, il y a une répercussion là-dessus. Là oh, L'appareil, là, quand je passe le palier, je ne sais pas à quoi m'attendre en face. Oui, il faut que j'utilise ça. L'eau ne coule pas ici, ok. L'eau des seaux. L'eau dans ces seaux pue les égouts. J'imagine qu'on peut devenir malade rien qu'en respirant cette odeur. Dis-toi qu'il y a pire en ce moment. Les tuyaux partout. Un liquide sombre en nos abondes coule sur toute la surface de la table. Il neige encore, j'espère que le bateau s'arrêter. C'est encore plus difficile de sortir et d'y rentrer. Ça Pas fonctionner, l'eau ne coule pas jusqu'ici. Même comme ça, quand la porte elle s'ouvre, ouais, je pense qu'il pourrait trouver un tout, tout est incroyable. En fort comme celle que Catherine a mis dans son jardin Je me demande si l'or leur manque à elle Et ses enfants L'air est rempli de mouches et une odeur nauséabonde L'odeur est encore pire que l'apparence Si c'est possible Oh oh Ouais ça c'est se... Il y a quelque chose en bas qui bouche la canalisation. Je dois retirer les toilettes. Le système de plomberie est très compliqué pour les simples toilettes. Je pense que oui, on va déboucher. Pas à la main, pas à la... je ne pense pas avoir besoin de quelque chose d aussi dégoûtant si il n'y a aucune incidence avec ça c'est un coup de génie des devs parce que plein de gens n'auraient rien fait Je ne changerai pas de, demain les, les briquets comme ça. Je crains le pire Je crains le pire parce qu'on arrive exactement à peu près. T'as un genre de climax qui se, qui se met en place. Et, et je sais pas ce qui va se, se produire là maintenant. Lave-toi les mains. LAVE-TOI LES MAINS Mets-toi dedans Qu'est-ce qu'il y a là On a eu accès. Les systèmes de tuyauterie sont très complexes. C'est ce qu'on verra. La musique d'ambiance est absolument énorme. Tout est euh, minutieux. Et on a un level up. L'épisode 3 est vraiment un level up. Quel soulagement d'allumer un bras zero. Moi, j'aurais plus pensé que le soulagement viendrait du fait que tu te laves les mains, tu vois. De vieux et misérables vases d'argile. La table en bois est dégueulasse à cause de l'humidité. T'as pas vu ta main bah, Tu as depuis des jours, des mois, des années. Euh, je pense qu'on a activé ce qui doit être. On a activé ce qui doit être là. Je pense qu'on va y retourner. Sauf que c'est là où je crains tout. C'est là où je crains. Moi, ouais, d'accord, il y a eu aucune attaque jusqu'à maintenant. Yes. Eh, ah. il hey, faut monter. C'est ça. OK. C'est moi ou tout ça sonne derrière, non c'est l'ombre... Okay. Mais même ça, non. Il ne semblait pas que c'était aussi sombre. C'est juste une étagère. C'est juste une étagère. C'est juste une étagère. Il y a quelques ustensiles. C'est bah, quoi Je prends la serpe. Prends la serpe. La serpe, Emile, Oh la serpe On va pas perdre mon temps à regarder des plantes. Et bah si, j'ai pas du mon temps. Oula. Oh On, on est d'accord sur ce qu'on est en train de voir on est d'accord sur ce qu'on voit là on, on est d'accord que Ouais C'est écrit par le père Malachias. c'est un nom de démon ça non Prieur de la paix Sainte Cécile à propos du comportement des moines hmm. Il y a quelques jours j'ai vu les frères exécuter un étrange rituel ils se sont assis à tour de rôle devant un miroir, face auquel ils ont allumé, puis éteint la lampe. Ceci devrait être considéré comme un témoignage écrit de tout ce qui a été découvert et qui m'a été transmis, car cela peut s'avérer utile à quiconque le trouvera. Assis devant le miroir, ils observent leur propres reflets et tout ce qui se trouve derrière eux. Ils éteignent ensuite la lampe, ou en réduisent l'intensité des flammes au point que leurs yeux, aveuglés par la lueur précédente, ne voit plus. Il la rallume ensuite pour observer encore une fois leur reflet et tout ce qui se trouve derrière eux, répétant le processus à plusieurs reprises. Et parfois, Dieu nous vient en aide. Le reflet apparaissant dans le miroir n'est pas ce qu'il devrait être. Je ne peux même pas décrire les horreurs qui apparaissent. Le simple fait de les faire apparaître est une insulte envers notre Seigneur. Mais je dois préciser que plus la fréquence d'apparition de ces horreurs est grande, plus elles se rapprochent, et moins nous avons de temps jusqu'à ce que. jusqu'à ce qu'elles ne soient plus de simples réflexions. Ok. okay. Ouais. I hope, I hope it can't get it open. Non, frappe pas. On y était. C'était qui C'était quoi Vous, vous rappelez que les miroirs sont brisés, même dans le premier épisode Il y avait pas ça au plafond Non, oui. Tous les miroirs étaient pétés, on se demandait pourquoi. Des moines désespérés. Pourquoi y a-t-il autant de corps empilés mmh. permet mmh. Le mur été furieusement recouvert de croix. Je comprends l'espoir désespoir qui a conduit. À ça l'ayant vécu moi-même. Qu'est-ce que c'est que ça Le bruit du bois qui sort, le bruit du le cordage au plafond. Quelqu'un s'est assuré que personne ne rentre ou ne sorte. This works. Let's see how much non I have left. Non, non Ah non Ah non Non Ah non Fort. Ils sont forts Ils sont tellement forts